Bonjour c'est Samuel d'Hyperlien. On se retrouve pour ce nouvel épisode d'Hyperlien devant le Ménadel Saint-Hubert qui est situé dans la ville de Los Angouel, dans le bassin minier du Nord Pas-de-Calais. En fait vous allez voir c'est assez intéressant et c'est peut-être même d'ailleurs contre-intuitif parce que ici c'est un tiers-lieu nourricier. Et donc ils ont investi plein d'espace dans l'agglomération la, de Lens où ils sont en train de nourrir la ville et de mettre en place plein d'activités justement pour y arriver. Notamment auprès de publics euh, qui en sont assez éloignés. Voilà mais on va découvrir comment dans ce nouvel épisode d'Hyperlien. L'alimentation est la base de tout. Nous l'avons évoqué dans notre précédente saison. Elle conditionne la production agricole, elle est vitale, sociale, et pourtant, elle est la variable d'ajustement des budgets dans les foyers. Dans le Pas-de-Calais, les Anges-Gardins l'ont mise au cœur de leur système. De l'agriculture urbaine à l'insertion des publics exclus, en passant par une monnaie locale et solidaire, l'association propose un modèle social vertueux autour de l'alimentation. Bienvenue dans Hyperlien, le monde d'après est déjà là. Et c'est donc sous une pluie battante, et néanmoins euh, euh, à Corte, que nous allons aller à l'intérieur du Ménadel Saint-Hubert, qui est euh, le tiers-lieu qu'on va filmer, où on va rencontrer Audrey, qui est euh, un peu notre personne en ressources un peu pour comprendre ce qui s'y passe. Voilà, et on va rentrer très vite. Moi c'est Audrey Chaillant, je suis aujourd'hui coordinatrice territoriale des projets des Anges-Gardins sur le, ba le bassin minier. Voilà, donc c'est faire en sorte que toutes les assiettes tournent auprès de tous les encadrants du bassin minier, sur tous les volets, et puis, puis créer des partenariats, aller à la rencontre des gens, voilà, ça c'est mon truc. <rire> les Anges-Gardins, historiquement, sont sur la côte d'Opale. Et euh, donc c'est un jardin de Cocagne. Donc euh, comme il en existe plus d'une centaine en France, le principe du jardin de Cocagne, c'est un, une installation en maraîchage bio avec des personnes en insertion où on conditionne des paniers qu'on livre dans des points relais pour des abonnés. Là-dessus, se greffe aussi une opération qui s'appelle les euh, les paniers solidaires. Donc euh, c'est un système qui permet euh, des personnes un peu plus en difficulté, d'accéder quand même à des paniers. Donc un panier qui vaut normalement 10 euros, ils l'ont pour 3 euros et les gens sont accompagnés dans des ateliers de cuisine. Ça c'est très important, ça va ensemble. Donc on va de la fourche à la, à la fourchette, c'est obligé. Et c'est comme ça que se montre l'archipel nourricier euh, et fruitier dans le bassin minier, puisqu'on va avoir plusieurs terrains comme ça euh, euh, sur le milieu urbain à chaque fois avec des espaces plus ou moins grands et sur lesquels on va euh, du coup se déployer. Et puis on a voulu euh, reconnaître l'engagement des gens, parce que finalement euh, ces gens qui passent du temps dans les jardins, ils apprennent des choses, etc., mais c'est beaucoup de temps passé. Et c'est comme ça que finalement on a créé le MENADEL qui est le système d'échange de services de savoir-faire et de talent entre les gens et la monnaie euh, qui s'appelle la manne. On a la possibilité avec les chantiers coopératifs d'intégrer des gens dans des actions de, de jardin et d'arboristerie et de, et de tout ça, d'apprendre, de, de comprendre, de pouvoir refaire chez eux, mais en même temps, le temps qui passe, ils cumulent de la manne. Cette manne, soit ils échangent avec d'autres, soit ils peuvent aussi continuer de gagner de la manne ou en dépenser via les cours collectifs. Par exemple, on a des, des personnes qui, euh, qui sont des couturières, qui sont capables de transmettre leur savoir à d'autres qui ne savent pas encore et qui aimeraient bien, mais qui n'osent pas passer le, le cap. Et du coup, avec la salle qui est à côté, on met la salle à disposition pour les adhérents et ils peuvent proposer des cours. Donc on a eu toutes sortes de la méditation au tambour, on a eu du yoga. Et puis après, il y a des gens qui veulent créer du lien aussi. Donc du karaoké, des lotos, des auberges espagnoles. Enfin, hein, tout est imaginable dans ce lieu et tout se décline. Et, et c'est aussi bon de perdre le contrôle entre guillemets parce que les gens vont proposer autre chose que ce que nous, on propose, c'est-à-dire du jardin et de la cuisine. Et là on peut démultiplier en fait les possibilités et chacun peut puiser euh, euh, ce qui lui plaît. Donc ici c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on mange, c'est un lieu où on crée, voilà c'est un peu tout ça. Donc alors, bah moi, euh, ouais, donc Lydie, donc en fait, j'ai démarré en tant qu'adhérente aux Anges Gardins. Donc en fait, je suis habitante également de la cité des provinces. Donc au départ, je participais en tant qu'adhérente avec mes enfants et mon conjoint. C'est deux ans adhérente, au bout des deux ans, je suis devenue employée. Tout bêtement pendant une, euh, une animation, papotée Et puis euh, bah, je parlais que j'étais euh, j'aimais bien l'animation, qu'avant j'en faisais. Et euh, l'animatrice me demandait si euh, ça m'intéresserait de faire quelques heures d'animation au niveau de, des Anges Gardiens. Donc j'ai accepté. Et là ça fait six mois euh, maintenant que je suis employée aux Anges Gardiens en tant qu'animatrice. Alors du coup, bah, on fait des animations sur les différents terrains. Donc ici il y a la confluence là-bas au-dessus il y a les écureuils. Il y a aussi Genouillac qui est tout au fond de la cité. Il y en a aussi un, principalement aussi à la grande résidence, où cette année on a eu un temps fort avec l'arrivée des brebis pour l'éco-pâturage. Il y a eu des plantations de vignes qui ont été faites et également avec, en collaboration avec l'école maternelle Coche qui est juste en face. On a fait pareil des carrés potages avec les enfants et on a fait des plantations de légumes qui vont être utilisées d'ailleurs là prochainement pour une future animation cuisine, pour faire des potages. Quand il y a un chantier, il se passe quoi là en fait Du coup, Ça consiste en quoi ben, les personnes euh, viennent, on fait ensemble, euh, on fait ensemble, on essaye de transmettre des choses euh, sur euh, la permaculture, etc. Les adhérents aussi, des fois, nous apportent des éléments aussi, c'est un échange. Et euh, suite à la fin de l'animation, il y a un petit temps euh, café où on a le temps de discuter, de papoter. Et puis, euh, ben, par, après ces deux heures d'effort, on va dire, d'échange, euh, ils ont de la, enfin, on leur donne de la manne, on leur restitue de la manne. Donc, ouais, c'est vraiment faire ensemble. Euh, le jardin, en fait, ici, c'est à tout le monde. Même là, bah, quand le, le mardi, il y a également aussi euh, livraison des paniers solidaires au niveau du chalet. Euh, c'est pareil, des fois, on, ils viennent couper également ce qu'il y a sur le, le jardin pour pouvoir en mettre dans leur panière, partir avec. C'est vraiment un temps fort où tout le monde bah, partage, euh, fait ensemble et puis pouvoir euh, récupérer par la suite euh, ce, qui été, ce qui a été mis sur le, les terrains. C'est quoi la motivation des gens qui viennent en général bah moi, je dirais que c'est vraiment le fait des fois de sortir de son quotidien un peu, de voir d'autres personnes de différents horizons, parce qu'on est tous différents, vraiment, on vient tous de milieux différents, on a tous des, des choses à s'apprendre. Moi, c'est vrai que même moi, en tant qu'adhérente, c'est ça que je recherchais, parce que j'étais chez moi à ce temps-là, j'étais chez moi, euh, bon, j'ai élevé mes enfants, j'avais pas encore repris d'activité euh, professionnelle. Et c'était le fait, quand on est venu me voir pour l'association au début, je comprenais pas trop, j'y croyais pas trop. Et puis quand j'ai démarré, je me, bah, je me suis rendu compte que ça faisait du bien. On sort de chez soi et euh, on fait des choses euh, qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas chez nous. On apprend des choses et on le refait chez soi. C'est notre façon de vivre. en fait. Après, on a envie de changer. Quoi. Même pour manger, il ouais, y a des choses que j'ai appris que vraiment, j'en je, avais aucune connaissance. Ou même dans les paniers, il euh, y a des fois, il y a des légumes, je savais même pas ce que, je savais même pas que ça existait en fait. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait On cherche, on cherche une recette à faire, et du coup, on tente. Mais c'est vrai que ouais ça fait ça fait des nouvelles expériences, ça fait découvrir pas, pas mal de choses que dans l'ordinaire, on n'aurait pas forcément pensé euh, utiliser. Quoi. Même c'est pareil depuis que je prends ces fameux paniers, euh, les légumes, ils n'ont pas le même goût. Quoi. Ils sont très bons. quoi Franchement, pour ça, je ne peux pas dire... C'est vrai que là, je en, même en, en tant qu'adhérent, je les prenais déjà. On a toujours été satisfaits qu'on retrouve certaines saveurs qu'on n'avait plus en bouche. Quoi. Et mes enfants aussi, je le vois, qui, qui préfèrent ces légumes-là parfois à celui du supermarché. C'est complètement... Même la couleur, tout ça, elle donne envie. Euh. Non, vraiment, c'est... Ouais, c'est une façon, une autre façon de vivre, quoi. Ça, ça donne envie puis ça donne envie de transmettre aux autres. Quoi. Donc voilà la manne. La manne c'est des, uniquement des billets de 10. Donc 10 mannes, c'est un quart d'heure de temps. Je commence à avoir des partenariats avec les commerçants qui sont autour. Et donc, pour 80 mannes, déjà, chez nous, on se dit ça serait bien que les gens puissent accéder à un panier de légumes. On a des produits de transformation qu'on crée nous-mêmes, puisqu'on a un atelier de transfo. Donc, ils peuvent aussi avoir des produits pour de la manne, une carte boisson ici, ce qui leur permet de pas dépenser d'euros, mais de passer un moment convivial. Euh... Euh, sans, sans souci euh, et puis après euh, des pizzas, euh, des frites euh, on peut pas faire sans les frites <rire> Dans donc le quand pas même la friterie euh, joue le jeu le, le kebab joue le jeu la, la boulangerie où on peut aller chercher une tarte euh, les fleuristes jouent le jeu on a une coiffeuse qui joue le jeu on a aussi une esthéticienne, on a une mercerie mais en fait c'est quoi comme territoire le sangoëlle le, le goël et les alentours, c'est le territoire euh, post-minier. Donc euh, on a quand même 270 ans d'histoire, si un peu plus maintenant, si on en va au début 1720, Fresne sur Esco, le début de la mine, la conquête de l'Ouest un peu pour à la, à la quête du charbon, euh, tout ce vivier euh, d'ouvriers. De, euh, qui travaillent à la mine et qui se retrouvent euh, bah, du jour au lendemain avec des fermetures de mines, avec normalement les descendances qui allaient naturellement aussi dans la mine, avec euh, là, euh, du coup, euh, plus d'horizon, euh, Si ce n'est euh, les vestiges euh, des terries euh, qui, qui jalonnent le territoire, mais euh, l'horizon euh, quand même plombé. Et, euh, et ben ça, ça a, ça a créé une une certaine... Euh, enfin, plein de difficultés. Des difficultés de chômage, du coup, un repliement sur soi, euh, du, coup, euh, du coup, des, des néophobies, euh, notamment les néophobies alimentaires. Euh, je ne connais pas, je ne goûte pas, je n'en veux pas. Euh, restrictions, un repli, enfin, voilà, un repli sur soi dans tous ces états. Et il n'y a que un peu l'ingrédient solidarité qui est resté encore, qui a réussi à se frayer un chemin. Et on s'est dit, waouh, il faut absolument... Euh, garder ça, c'est tellement important, ça a de la valeur, mais euh, c'est impalpable. On ne peut pas le quantifier euh, et ça n'a pas de prix. Quoi. Et donc la manne, euh, la monnaie qu'on a créée, c'est une monnaie d'une autre nature pour de nouveaux échanges, elle a pour enjeu de travailler sur ce qui n'a pas de prix. L'environnement n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, la solidarité entre les gens n'a pas de prix, tout ça, ça a beaucoup de valeur, mais ça n'a pas de prix. Et du coup, ce marqueur d'échange, c'est un peu un coup de, de vitamine euh, pour redorer un peu, pour remettre en lumière euh, euh, et, et de montrer aux gens tout, tout leur potentiel et leur capacité vis-à-vis en fait, -vis des différents enjeux. En fait, on est dans une des places euh, des incroyables comestibles, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut consommer, comme là les salades par exemple. Et on va interroger Armance, qui gère entre autres les paniers solidaires et le hub alimentaire. Elle va nous expliquer un peu comment il travaille en réseau sur le territoire de Los et du bassin minier. Et comme il fait un petit peu froid, on va quand même faire ça à Ménodèle, malgré cet excellent soleil. Je suis Armance Gaspé, euh, je suis chargé de mission aux Anges Gardins chargé de mission bah, sur les questions d'accessibilité alimentaire, d'alimentation durable. Donc euh, voilà les différents dispositifs qui permettent euh, de rendre accessible euh, à des personnes euh, qui n'ont pas forcément les revenus, qui n'ont pas l'habitude de consommer euh, des produits euh, locaux euh, d'alimentation durable. Euh, voilà, donc de le rendre accessible. Euh, géographiquement, euh, financièrement, euh, à tous les niveaux, culturellement. Euh. Euh, nous on produit des légumes bio, donc on fait des paniers, on a des abonnements à des paniers classiques. Et après, euh, les paniers solidaires c'est porté à l'échelle nationale par le réseau Cocagne, euh, du coup qui euh, finance cette action. L'idée de ça c'est bah, de rendre accessible à des publics un peu précaires euh, les paniers. Euh, et puis de les accompagner aussi. C'est pas juste un panier, c'est de faire des les de cuisines, des animations, pour que derrière, bah, ce soit, ils s'émancipent euh, par euh, l'alimentation euh, progressivement. Et, euh, donc c'est le rendre accessible financièrement, mais pas seulement. Et là, on est à je je sais pas, 110 paniers semaine ah, mais... euh, ouais. Combien de temps, ça En un an, vous avez ça En... Ouais, en oh, non, an, non, en plus, on fait une permanence où, en fait, on vient... Normalement, après, du coup, dans les paniers, ils viennent chercher dans leur point relais comme des paniers classiques à leur panier Et là, du coup, on vient tous les mardis faire la permanence pendant deux heures. Et du coup, c'est aussi un temps d'échange avec les... les habitants, quoi. Et, et, voilà. et, et la bascule avec le hub alimentaire Le hub, c'est plus large, c'est de se dire d'essayer de développer une, une coopération autour du bien être alimentaire, du bien-manger sur le bassin minier. Là, c'est de se dire euh, on crée la coopération bah, avec des producteurs avec d'autres distributeurs euh, qui distribuent soit euh, des produits vrac euh, dans des points relais, euh, donc d'essayer de voir comment on peut mutualiser tout ça et de se dire bah, euh, on veut diffuser une offre de, de produits locaux de, de bons produits, euh, comment on fait pour euh, mutualiser Alors sur la logistique, sur la communication euh. donc il y a tout ce côté un peu euh, Ouais, mutualiser cette offre et la faire connaître, et du coup les Anges gardiens ont fait un peu le lien de, de coordination de tout ça, parce que sinon bah ça, ça s'effondre, enfin, on, on est en train de le faire démarrer, mais du coup c'est de se dire, de faire le suivi, les comptes rendus, assurer qu'il y a bien des réunions, de, et, puis, et puis progressivement après peut-être plus s'effacer, je sais pas, mais en tout cas de voilà, faire le suivi de, de tout ça. quoi Je vous emmène voir du coup euh, Alexandre Bigoverdier de Pop Café qui va nous parler en fait de médiation numérique. Euh, notamment ce qu'ils sont en train de créer avec le Ménadel, c'est hyper intéressant. Voilà, Il va nous expliquer euh, beaucoup plus en détail pour eux, Cette personne. Alors moi je suis Alexandre Bigoverdier, je suis le directeur de Pop Café. Pop Café c'est un opérateur de tiers lieux numérique. Alors ça c'est un mot très compliqué pour dire qu'en fait on a nous mêmes un tiers-lieu de médiation numérique enfin, qui est en fait un café de proximité dans un quartier populaire à Lille, à Ouazem, où on fait de l'intervention numérique pour les usages numériques du quotidien et du coup, on accompagne ces tiers lieux qui veulent appliquer cette, cette méthode-là, ou au moins qui sont dans le même état d'esprit que nous, qui ont cette même intention, euh, pour qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontré avec les anges gardins, puisque les anges gardins, euh, en tant que tiers lieux nourriciers, s'étaient posés cette question, bah, comment est-ce que le numérique, ça vient un petit peu augmenter ce qu'on est capable de faire avec les publics avec lesquels on travaille ouais, Moi, Cédric, je suis chef de projet éducation numérique. Euh, spécifiquement public précaire à la base chez les Anges Gardin. Donc, ma priorité, c'est euh, la montée en compétences de notre public en insertion euh, pour faire en sorte qu'ils soient plus autonomes sur euh, leurs démarches, leur vie quotidienne, leur consommation, etc. Et du coup, aborder le numérique autrement parce qu'il y a vraiment une peur, une gêne, une méconnaissance euh, de ces outils. Et du coup, c'est là que euh, Alexandre vient en soutien avec, euh, avec ses compétences et, euh, et les activités de Pop Café. C'est quoi les enjeux de la médiation numérique sur le territoire Il y a une dimension où on a des publics qui n'ont juste pas le matériel ou les conditions d'accès au numérique. Des gens qui n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas de tablette ou un ordinateur pour, à la dimension du foyer et, euh, et qui sont même sur euh, des usages où ils vont avoir un mail familial. Ils n'ont pas, pas la distinction entre mail familial, mail personnel, mail personnel, mail professionnel. Et il y a tous les usages en fait qui, qui sont liés à tout ça, et par rapport notamment à l'employabilité, à, à la mise en réseau d'initiatives, de, de solidarité, de, de, de groupes de, de parents autour des, des problématiques d'éducation, etc. Donc il y a un peu toutes ces choses-là à mettre en place et à sensibiliser pour créer des usages euh, pertinents euh, et pas faire du numérique pour du numérique, pas leur faire rattraper justement, il y a cette marche forcée du numérique, mais on essaye de leur apporter vraiment ce qui est utile et nécessaire. Parce que maintenant avec euh, un ordinateur dans la poche, tout le monde a accès à toute la connaissance de tout le monde, et en fait on se rend compte euh, depuis les années 2005 -10, que que bah, c'est pas vrai, que le numérique il est hyper enfermant, il est hyper infantilisant, il fait peur. Il y a plein de gens qui ont peur du numérique parce qu'on a un discours très noir sur le numérique depuis quelques années. Et je pense que l'enjeu principal c'est de redonner confiance dans les outils, de faire la démonstration que ça peut donner un pouvoir d'agir assez incroyable et que c'est pas parce qu'on habite dans le bassin minier qui est un territoire qui est un petit peu sinistré euh, au <coughs> égard à, sa, à son histoire industrielle, euh, bah, qu'on n'a pas les mêmes chances dans la vie que quelqu'un qui est euh, né à Paris, à Lille et qui, euh, qui a des infrastructures euh, plus importantes à côté de lui. Euh, ce qui est important, c'est comment on va travailler avec l'humain. Et comment on va échanger ensemble et comment on va construire ensemble. C'est ça qui compte. Donc l'idée, c'est aussi de de jongler pour que chacun puisse trouver sa place et de laisser aussi l'espace pour que les gens qui veulent proposer des choses puissent trouver le meilleur moment pour le faire. On en est venu à être dans un système de consommation. Il faut permettre aux jeunes d'aller en vacances, il faut permettre aux jeunes d'aller au bowling, il faut permettre aux jeunes d'aller au cinéma et de, de s'acculturer, etc. Tout ça, c'est très bien, mais du coup, on a perdu les fondamentaux. Et ces fondamentaux-là, on en avait besoin, cruellement besoin. Et, et du coup, forcément, qu'il fallait qu'il y ait à un moment donné un lieu où ça émerge. Et ben, si c'est des tiers-lieux, c'est des tiers-lieux Les Anges Gardins et leurs partenaires proposent un nouveau modèle d'agriculture urbaine. Loin des fraises en containers et des ruches sur les toits, ils essayent de repenser toute la chaîne de valeur agricole pour en faire une activité plus inclusive, plus sociale et résolument alimentaire. Témoignage vivant des mutations possibles, les anges gardiens montrent une voie. A bientôt pour un nouvel épisode d'Hyperlien.